Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech Nous vous avons testé ce matin, si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux La machine à café expresso euh, professionnelle, semi-professionnelle Solis Ainsi que le moulin à café Alors on va juste faire une petite démo Pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ce genre de machine C'est d'ores et déjà disponible sur notre site de en ligne et en magasin C'est parti pour la démo Alors ici, le porte-filtre, on le met Donc on a réglé la mouture avec un café, vous appuyez il moue exactement ce que vous avez euh, souhaité. Vous allez voir, c'est assez facile. Et ça vous fait vraiment un café à l'italienne. Vous avez réglé donc la quantité ainsi que la mouture. Il s'arrête tout seul. ou là, vous pouvez l'arrêter si vous avez la quantité que vous souhaitez. Il faut tasser. Vous avez ici le système pour tasser. Vous égalisez tout dans le filtre. Vous posez dessus. Petit quart de tour. Vous voyez, vous avez vraiment un café bien tassé. Avant, bien évidemment, la machine est chaude. Rincez toujours bien pour les résidus de café que vous pourriez avoir à l'intérieur. Vous allez voir que le résultat est vraiment impressionnant. Vous voyez que c'est bien 4 jets qui sortent pour bien humidifier tout le café. Vous mettez la machine extrêmement facile à serrer. Vous déclenchez directement. Et vous allez voir le résultat. La machine monte en pression. Et vous allez vraiment avoir... La machine s'arrête automatiquement. Ici, on a fait plusieurs réglages, plusieurs essais. Ce matin, on s'est amusé avec Cédric de chez Solis, ainsi qu'avec notre torréfacteur pour trouver le goût exact. Regardez. La créma que vous avez dans ce café, vous avez vraiment un café comme dans un bar en Italie, directement chez vous. Donc, moudre directement le café et un café, une machine semi-professionnelle manuelle à la maison. A bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao